terminer leur contrôle technique des véhicules, vérifier que les pilotes sont bien attachés, ils sont bien casqués, sont bien sanglés et nous pourrons dans quelques instants donner le départ de cette deuxième manche du groupe A. 57, le 37, le 56, le 62 et le 27. Renault Daddé au volant de sa 4L et qui nous fait eh bien, tout simplement un tonneau et demi en passant par une magnifique chandelle. On espère pour lui qu'il va encore pouvoir en retarder un alors que Thierry Lochon, le numéro 46, ça on compte à lui à l'arrêt, alors que malheureusement le numéro 25, doit et eh bien avant gauche vous voyez peut-être devant vous la roue avant pliée le 40 ans eh bien sorti et le train avant couché. malheureusement jérémy armé le numéro 21 il était en tête et il doit euh, abandonner pour euh, une attaque qui eh bien a pénalisé sa, sa, sa mécanique et sa carrosserie derrière lui les pilotes à suivre 51. Suivi dans le même, même tour du numéro 57 et du numéro 77. Le classement à l'heure actuelle 51-57-77. Alors que Ron Dadé, le numéro 87, doit sortir de sa quatrième. On peut l'applaudir encore. De belles figures. Il y a encore une belle attaque, Une belle attaque cette fois-ci du numéro 37, alors que c'est 51 également qui s'illustre sur une attaque sur le numéro 39. Alors l'intervention des commissaires Vous comprenez est importante. Le drapeau jaune veut tout simplement dire qu'il est de demander au pilote, qu'il ait ordonné au pilote de ralentir et de tout simplement lever le pied il est interdit de doubler et Ensuite, seconde attaque sur le numéro 27. Grégory Audbert qui avait été malchanceux sur la première manche, qui avait dû abandonner son véhicule lors de son premier retour, et eh bien qui semble avoir envie eh bien, de se racheter. Alors qu'au prochain passage, il nous restera un tour pour le 51. Un tour pour le 51. 77 mais qui gagne, qui gagne cette manche Louis, est le numéro 51. Alors comme à l'habitude, comme chaque année, si vous êtes des habitués du circuit de Belchon, vous avez face à vous une très belle piste. Un circuit homologué et qui reste en place et qui permet eh bien, de favoriser des attaques et de favoriser également le spectacle, c'est ce que vous avez vu dans cette manche puisque vous avez eu beaucoup de vitesse, beaucoup d'attaques et finalement une course très disputée. On se retrouve dans quelques instants pour vous donner le départ de la deuxième manche du groupe B avec notre petite troupe des Carol New Dance Drive.